Si la CGT cautionnait ces coupures, bien sûr qu'on les cautionne. Tous les moyens sont bons pour, euh, pour manifester notre mécontentement contre cette trompe en vous Merci, nous sommes là, nous sommes mobilisés, nous resterons, y compris pour soutenir les camarades chinois qui sont en lutte. Nous poursuivons la mobilisation.